dans un nouvel épisode de 3 minutes pour changer de vie. Aujourd'hui, je parle de l'amitié. D'ailleurs, c'est l'histoire de deux amis qui faisaient une randonnée dans le désert. Et puis, ils se sont penchés pour voir des lézards. Il y avait plein de lézards. Et d'un coup, d'un seul, ils se sont perdus, se sont retrouvés tout seuls. Le groupe les avait dépassés. Et ils ont commencé vraiment à paniquer. Je ne sais pas pour vous, je ne sais pas si vous vous êtes déjà retrouvés dans le désert, mais c'est vraiment flippant. Pour ma part, j'avais fait... Euh, une fois le trophée Aïcha des gazelles, je peux vous garantir que dans cette immensité où il ne se passe strictement rien, où on se sent petit comme ça, mais vraiment lilliputien, vous avez de quoi flipper pour moins que ça. Donc ils se sont retrouvés perdus à marcher sous une canicule de plomb, et ils avaient plus d'eau. En tout cas, la tension est bien bien bien montée entre les deux amis. Et ils ont commencé à se disputer, la dernière goutte d'eau. le premier s'énerve et sans faire exprès, il frappe son ami, il le gifle. Et là, son ami encaisse le coup, C'est n'est pas évident, la chaleur, le stress, l'angoisse, la peur. Et il prend son doigt et il note sur le sable, « Aujourd'hui, mon meilleur ami m'a giflé. » L'autre, un peu surpris. Ils s'excusent, ils continuent le chemin, tout va bien, et leur périple dure quand même quelques jours, où ils étaient perdus, ils n'avaient pas de GPS sur eux, pas de téléphone, on a eu du mal à les retrouver, et ils se voyaient mourir de faim, de soif. Et puis comme par miracle, ils tombent sur une oasis le, quelques jours après. Ils courent en pensant, euh, et en espérant que ce n'est pas un mirage, ils plongent dans l'oasis, et un des, celui qui avait été giflé, a tellement bu d'eau, tellement vite, mais il était tellement chaud qu'il a eu un choc thermique qu'au fait, il a perdu connaissance dans l'Oasis. Sans trop réfléchir, même si son ami avait très, très, très soif, il plonge pour le récupérer. Il revient, gentiment, doucement, mais sûrement, à lui-même, et réalise que son ami l'a euh, sauvé. Et là, quand il reprend son souffle, il se dirige vers un, un arbre et il sort un petit couteau qu'il avait, et il grave sur euh, une pierre qui était pas loin. « Aujourd'hui, mon ami m'a sauvé la vie. » Et là, son ami dit « Je suis désolée, je suis perplexe. Euh, il y a quelques jours, je ne me suis pas très bien contenue. Je t'ai giflé, tu l'as marqué sur le sable. Et là, aujourd'hui, je ne comprends pas, tu l'as marqué sur la pierre. Il dit « Oui, tu es mon meilleur ami. » était quelqu'un qui est important dans ma vie. On a construit énormément de choses ensemble, on a fait énormément de choses ensemble. Et pour moi, ce qui est très important, c'est j'ai marqué le geste que tu as porté vers moi, qui m'a blessé, qui m'a fait du mal, sur le sable, pour que le vent du pardon vienne l'effacer. En revanche, quand tu m'as sauvé la vie, celui-là, je l'ai marqué sur de la pierre, pour que le vent de la gratitude vienne le graver encore un peu plus. Et c'est tellement vrai. Est-ce qu'on a des amis parfaits Non Est-ce que nous-mêmes sommes parfaits Absolument pas Est-ce qu'on fait du tort de temps en temps aux autres Oui Des fois on le fait consciemment, des fois on le fait inconsciemment. Mais si on prend l'habitude, d'accord Que les choses que les autres nous font de mal, on prend l'habitude de les noter, en tout cas spirituellement, comme si on l'avait fait sur du sable, et permettre au vent du pardon de venir les essuyer, ben on vivrait beaucoup plus heureux que de tenir une espèce de kalachnikov face à un ami, une amie, un parent, un enfant et lui dire « chauffe, à partir d'aujourd'hui, on va faire nos comptes. Il y a dix ans, tu as fait ça. Il y a une semaine, tu as fait ça. Il y a trois jours, tu as fait ça. Et aujourd'hui, tu m'as encore fait ça. » Parce que les erreurs, si elles existent, elles sont cumulables. Et si elles deviennent cumulables, la, la relation devient impossible à vivre. Donc, un, là où il y a de la gratitude, il n'y a pas de peur. Là où il y a du pardon, il n'y a pas de haine et il y a de l'amour. Donc, vous avez le choix aujourd'hui, vous savez, vous allez rencontrer des situations, des gens qui vont vous blesser, qui vont vous faire mal. Qu'est-ce que vous allez en faire Est-ce que vous allez décider de pardonner Est-ce que vous allez décider d'oublier euh, et de repartir sur un bon départ ou alors, est-ce que vous allez comptabiliser toutes les choses mauvaises qu'on vous a faites et rester à une place euh, stérile, vile Je ne sais pas si vous le savez, mais le jour où je l'ai appris, ça m'a fait énormément de bien. On m'a dit « Nahid, tu sais, tous les blocages que tu as dans ta vie sont beaucoup relatifs à tous les pardons que tu n'as pas autorisés euh, à toi-même et tous les pardons que tu n'as pas donnés à certaines personnes. » Si tu veux avancer dans ta vie, si tu veux avoir une vie claire, fluide, qui avance, autorise-toi à pardonner, à te pardonner, à pardonner aux autres. C'était l'objet de cette vidéo. C'était Nahid Rashid. Hadehoua. Et Allah Go.